Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma à Koh Samui. Je poursuis les vidéos sur les plages de Koh Samui, toutes les plages de Koh Samui. Vous vous demandez comment trouver la plus jolie plage de Koh Samui. Vous avez envie de découvrir Koh Samui autrement, en dehors des sentiers battus Je me trouve aujourd'hui sur la plage de Bankao et je vous propose de découvrir cet espace. C'est parti Je suis Emma, je vis à Koh Samui depuis plus de 5 ans. Je propose à la location Ban Sawadi Vida et je distribue des conseils. Je me trouve aujourd'hui sur la plage de Bankao. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 mars et je vous propose de découvrir cette plage secrète. Alors bien sûr, on est loin des beach clubs ou des secteurs touristiques. La plage de Bancao est plutôt une plage destinée à ceux qui cherchent à visiter l'île et à se poser, regarder des paysages un petit peu différents. Bancao, c'est aussi un quartier de pêcheurs et aussi un petit port. Vous le voyez ici, il est protégé par une rangée de rochers Malheureusement, comme toutes les plages exposées à l'est ou au sud, c'est aussi l'endroit où la mer rejette pas mal de déchets suivant la période. Là on est par chance, il y a des personnes volontaires qui ramassent les ordures sur la plage. Il y a d'ailleurs différentes associations, si vous voulez les aider, il y a de quoi faire. On trouve ici à la fois des, des bateaux de pêcheurs, mais aussi le départ de certaines excursions à destination des îles du sud. Ici, on voit justement l'entrée du port et on se trouve en face de l'île de Komatsum et un petit peu plus, ça fait à droite, on voit l'île de Kotan. Sur ce port, beaucoup de bateaux sont en réparation ou en train d'être nettoyés ou repeints. Vous pourrez faire quelques selfies avec ce petit cœur derrière vous, réalisé avec des feuilles de cocotier. Sur la partie la plus à droite, lorsqu'on arrive face à la mer, vous avez cet espace qui vous permet de vous baigner, mais, mais bien sûr ce n'est pas véritablement la, la plage dont on rêve lorsqu'on a envie de se baigner. C'est néanmoins un endroit traditionnel, authentique. On peut trouver quelques nouveautés aussi avec des sunbeds qui ont été installés par ce restaurant. Personnellement j'aime bien venir ici me promener pour voir la vue, prendre quelques photos et notamment de cet espace pour grimper aux arbres. J'aime bien le côté authentique de, de cette plage, ça a vraiment un cachet particulier, une atmosphère locale. Sur cette plage on trouve deux établissements pour manger et notamment ici le Reggae Beach propose des soirées tous les samedis soirs et le second sera le captain tom qui est ici tawadeka captain tom Deka Alors, on est dans un quartier de pêcheurs. Voilà, c'est une plage un petit peu différente. Pas un endroit pour se baigner, mais un endroit pour venir découvrir. Donc c'est pour tous ceux qui aiment visiter l'île de Koh Samui. On est plein sud. En dehors des sentiers battus, en dehors des secteurs touristiques. de Bankao Pour répondre à la question de Christine et son mari, de Vivi Family, il n'y a aucun problème pour se garer gratuitement ici. Lorsque vous empruntez la route de Bankao n'hésitez pas à rouler très lentement et regardez sur votre gauche. Vous avez tout un tas de maisons traditionnelles en bois qui sont vraiment magnifiques. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et me dire si vous connaissiez cet endroit. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures ici à Koh Samui. Bye bye Je suis Emma, je vis à Koh Samui depuis 5 ans. Je propose Bansawadi Villa à la location et je distribue généreusement mes précieux conseils. N'hésitez pas à me contacter.